Je commence par lundi, la lune sera dans le lion, votre dixième maison, avec le soleil qui fait un carré avec Neptune et la lune qui oppose Vénus dans votre troisième maison, ainsi que Mercure dans votre deuxième maison qui fait un carré avec Neptune. Toutes ces énergies vous incitent à ne pas juste examiner les contrats, les engagements, mais aussi il faut faire attention au niveau émotionnel vous pourriez faire confiance très rapidement au niveau émotionnel donc une personne malveillante pourrait en profiter pour vous faire battre ses propres batailles gare aux manipulations mardi et mercredi pour le québec et mardi mercredi et jeudi am pour l'europe la lune sera dans la Vierge, votre onzième maison, Mars, votre gouverneur, est dans votre signe, chez lui, confortable et en pleine puissance. Une excellente énergie pour travailler et avoir du plaisir en même temps. Vous vous sentirez enjoué et vous voudriez profiter de la vie. Dans les activités de groupe, vous serez le centre de gravité et un vrai animateur de ces activités. Vous dites qui fait quoi pour garantir le bon succès de ces activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles ou du plaisir. C'est une période propice pour les célibataires de tomber en amour ou transformer une relation d'amitié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 Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans la balance dans votre douzième maison. Soudain, votre humeur serait basse et vous pourriez avoir tendance à mal interpréter les messages et les comprendre dans le mauvais sens et réagir en conséquence. Vous pourriez euh, dire des mots ou révéler des émotions qui pourraient revenir vous hanter dans l'avenir. Cette période n'est pas ni pour révéler des émotions, ni vos secrets. Elle sera convenable pour euh, travailler dans les coulisses et limiter vos interactions, surtout avec les personnes que vous connaissez bien, qu'ils vous provoquent. Évitez les confrontations et patientez. Les prochaines journées seront fantastiques. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans votre signe, dans le scorpion. Et mars, votre gouverneur est dans votre signe aussi. Une fin de semaine à en profiter au maximum. Une période propice pour organiser des sorties ou des visites, surtout chez les parents. Une excellente période pour recevoir des invités aussi chez vous et avoir du plaisir ensemble. Vous brillerez de tous vos feux et votre charme sera irrésistible. Vous séduirez et vous serez séduit et personne ne peut résister votre charisme. Si vous travaillez dans le domaine de l'art en général, toutes les énergies qui vous entourent favorisent la créativité, l'imagination et la conception d'une œuvre d'art splendide. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez, commentez et partagez, surtout partagez s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup, à la prochaine.